Bonjour tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous gardez le moral en ces temps difficiles, euh, au cours desquels, eh bien, chaque jour, on a notre lot de nos mauvaises nouvelles. Alors, il y a deux jours, c'était Vlad qui nous menaçait d'une guerre nucléaire, donc on va aller regarder ça tout de suite. Enfin bref, comme si on n'avait pas assez de soucis comme ça, avec les prix qui augmentent, et les problèmes de chauffage qui s'annoncent. Hein. Comme je vous l'avais déjà dit, ça, par contre, il euh, faudra vraiment, vraiment prévoir, ça je pense que ça, ça vous l'avez fait, au niveau des couvertures, il euh, a paraît qu'il n'y a plus de groupes électrogènes à vendre, ben, je ne suis pas étonnée, hein, surtout pour les entreprises, hein. bon enfin bref, et puis aussi euh, peut-être au niveau des panneaux solaires, il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ont investi, enfin en tout cas ici c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait, enfin bon, et puis des petits chauffages d'appoint, euh, voilà. Des poêles à mazout, des poils à bois. <rire> Je vous ai raconté que pour nous, bah, il est toujours pas installé. Et cette fois, on a le délai pour l'installation, c'est 18 semaines. Bon, alors on a le temps de voir venir. Oui, c'est la folie ici, c'est la folie. Bon, alors, revenons à nos moutons. L'empereur Vlad est-il sérieux quand il parle de menaces nucléaires Ok, alors on y va. Vlad. C'est pas facile de se concentrer sur ce monsieur parce que il cache aussi ses pensées. Alors la surprise et l'impasse. Bon, Mais moi je dirais qu'il a envie de sortir de l'impasse. Hein. C'est surtout ça parce que là cette guerre elle dure depuis plus de six mois maintenant. Elle a commencé fin février, hein. euh, donc ça fait sept mois même. Donc plus de six mois, ouais sept mois. Euh, là, euh, ça a dû lui coûter euh, beaucoup en pertes humaines, en perte de matériel, en investissements financiers, etc. Plus euh, toute la mauvaise presse, etc. etc. Et là, il est clair qu'il a envie d'en sortir. Et éventuellement même de créer la surprise. Je regarde les cartes en dessous. Ouais, La justice. Le 10 d'épée. bon Là, on peut y voir éventuellement Lucre qui est à terre. Mais pas complètement non plus. Hein, parce que vous voyez, cette carte-là, on est à terre, donc on est affaibli. Mais il y a de la lumière derrière, donc il y a encore de la ressource. Hein. Ici, puis il y a un petit chevreuil qui vient voir. Donc ça, on peut y voir aussi les alliés de Lucre, hein, notamment l'Europe. Voilà. Et la justice, ben, pour moi, euh, Vlad a vraiment envie que, que justice lui soit faite. Et pour se sortir de cette situation d'enlisement eh bien, à mon avis, il est prêt à créer la surprise. Donc on va regarder un peu. Ou en tout cas, de surprendre, voire de faire peur. Hein. Alors... Alors, est-ce que ce serait du bluff, finalement Ou est-ce qu'il va mettre sa menace à exécution On retrouve encore un peu les, les histoires d'être à terre. Enfin, là, c'est un peu différent. C'est quand on est dans une situation d'emprisonnement, mais c'est une situation dans laquelle on pourrait facilement se libérer. Parce que on voit que sur cette carte-là, la femme a les, les mains bandées, c'est vrai, mais... On voit aussi que les liens peuvent facilement se défaire. Et donc, elle pourrait défaire ses liens, défaire le bandeau et sortir du cercle des épées. Donc, c'est une situation qui est bloquée, mais c'est aussi bloqué parce que euh, on est un peu de mauvaise foi. Ou on n'a pas trop envie de trouver une solution. Là, il y a des choses financières. Ah, ça, c'est l'empereur. Bah, c'est Vlad, hein, c'est lui. Bon, il a le pouvoir. Hein. Euh, c'est euh, lui qui a vraiment, vraiment le... le le pouvoir, en, en plus, il a le pouvoir de, de l'énergie, hein, c'est amusant. On voit très bien ici cette espèce de sceptre qui ressemble à une espèce de petit soleil. Donc, c'est les questions énergiques, ou pardon, énergétiques, qui est énergique aussi d'ailleurs, énergétiques. Ouais, c'est le maître, le maître de l'énergie, hein, ouais. Le gaz, tout ça. Donc, le pouvoir de commandement, le pouvoir de décision. Ah, mais là aussi, on a une femme. Ah oui, c'est drôle, hein. On a l'empereur et l'impératrice. Bon. Bah, pour moi, c'est plutôt les peuples, ça. Hein. C'est une très belle carte. Ok. Alors pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Mais je ne vois pas pour l'instant de, de menace nucléaire. Non. On va regarder ce qui sort au niveau de l'événementiel. Oui, non, il y a l'étoile, hein. Il y a l'étoile, ici, il y a une nouvelle. C'est drôle, il y a une nouvelle qui apporte satisfaction ou succès mérité. Alors, pourquoi est-ce que j'ai huit d'épée, ici ah, C'est toujours l'impasse, d'accord Donc, pour sortir d'une impasse... C'est curieux, ça, ça fait penser qu'en fait... Il y a une impasse dont on va sortir, voilà, parce que j'avais l'étoile. Hein, l'étoile, c'est vraiment, euh, pour moi, le, le succès, la protection, et les détails, c'est le pendu. Donc, c'est bien une situation dans laquelle on est emprisonné, mais si on le veut, on peut en sortir, et on va en sortir, à mon sens. Alors, comment Bah ben, Apparemment, ce n'est pas par la violence, Non. Ce n'est pas par la violence. Ce pas la violence, moi. Et je ne vois pas non plus de, de menaces nucléaires. Il ouais, y, y a des cartes de satisfaction. Une ici et une ici. On va regarder du côté de Zélie. Est-ce que Zélie pourrait se rendre... Ou déclarer forfait, hein Alors, bah, lui, euh, ouais, pour l'instant, c'est plutôt euh, prudence, euh, obstacle... Bon, c'est clair que Vlad a l'empereur et Zélie, il a l'ermite. Hein. C'est pas du tout pareil. Hein. Il est en situation difficile, Zélie, et c'est marrant parce que il me semble aussi assez isolé. Hein. Hein, l'ermite euh, aussi également très appauvri. Ouais. Alors. Il y a aussi les questions de finances. Il ouais, y, y a des mauvaises nouvelles hein, pour Zélie, hein. des mauvaises nouvelles qui arrivent, et notamment au niveau des finances. Alors, est-ce que du côté des finances, il n'aurait plus suffisamment de soutien financier Parce que au bout d'un moment, euh, bon, hein, ça marche plus, quoi. Ça, c'est bien possible. Alors, est-ce que la guerre va s'arrêter faute de moyens ben, Je me demande. Hein. Il y a quelque chose, là. On va revenir du côté de l'empereur. Donc Est-ce qu'il va arriver à ses fins Bon, bah ben là, c'est une invitation. Ah, il va y avoir des pourparlers, hein. Ouais, mais euh, il y a une victoire, mais il y a des choses malhonnêtes ici. Il y a une femme qui va intervenir. Bon, écoutez, moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir des réunions, très certainement, des invitations, des propositions, des pourparlers, ce genre de choses. Et il y a une femme qui va intervenir dans l'histoire. Alors, je ne me demandais pas qui, je ne sais pas. Ici, c'est quelque chose de malhonnête. Il y a aussi, vous voyez, les victimes qui sont à terre. Moi, je, je me demande s'il si ne va pas y avoir des négociations. Hein. Et finalement, victoire. Alors, pourquoi malhonnête bah, euh, pff, Parce que c'est quand même une, une guerre qui a coûté euh, énormément de, de vie humaine. Hein. Et que, à mon avis, si Vlad remporte la guerre, comme je le pense, il aura quand même mauvaise presse. Hein. Il va vraiment avoir figure d'homme, vous voyez, criminel, malhonnête qui n'en a rien à faire des victimes. Hein. Donc, est-ce qu'on aurait une victoire par les négociations et par le fait que Lucre n'aurait plus suffisamment de soutien financier On peut se demander. Bon, ça, c'est euh, l'énergie créatrice, ouais. Donc, c'est une nouvelle énergie. Ouais, table rase, hein. Donc, il y, y a bien la fin de quelque chose et un jugement. Bon, on va vers un arrêt. Allez. J'avais parlé de trêve à un moment donné, il me semble, hein. Il, y a, il va y avoir des, des, pour parler des négociations, à mon avis. Hein. Et euh, j'ai vraiment envie de dire que la guerre va s'arrêter faute de moyens. Il y a de ça. Et puis, euh, oui, faute de moyens, quoi. Donc, de moyens matériels, moyens financiers. Et voyez, la mort, là, on arrête. Hein. C'est une coupure très nette. On arrête et on redémarre. Et il y a un jugement qui va être rendu. Donc, on va revenir sur Zélie, si j'y arrive. La tempérance, ben bah, écoutez, oui, hein. Il y a des compromis qui vont être faits. Voilà, le roi des pieds, ça, c'est Vlad encore. C'est lui. Il va y avoir des compromis qui vont être trouvés. Là, il va y avoir, pareil, des initiatives. Alors, il y a une rêverie et une satisfaction. Bon, on va vers un arrêt. Hein. On va vers un arrêt, oui. Alors, l'as de coupe, c'est que les choses ne bougent plus tellement. Je vous dis, il y a des questions de, de redistribution. Pour moi, c'est plutôt, en fait, un problème matériel. Manque de moyens. Alors, redistribution, ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est aussi qu'il y a des terres qui vont, à mon avis, à mon sens, vont être redistribuées. Ouais. Bon. Donc, c'est pas mal. Alors, au niveau astrologique, qu'est-ce que j'ai J'ai quand même toujours des, des aspects d'explosion. Ça continue. Donc, euh, ça, c par contre, c'est embêtant. Parce que ça, ça continue sur 2023. Ça veut dire que, de toute façon, on aura encore et toujours des guerres. Mais je ressens autre une autre guerre euh, qui serait aussi euh, très très éprouvante très très éprouvante ouais je sais pas exactement quels pays peuvent être impliqués dedans c'est pas facile de trouver les pays mais je, je, je ressens des choses alors est ce que c'est du côté du moyen-orient c'est bien possible ouais parce qu'il y, y, y a des choses qui continuent au niveau des explosions. Donc, c'est pas possible. Et j'ai aussi des, des histoires de terrorisme. Ouais, donc on n'est pas tiré d'affaires. Bon, en tout cas, alors, pour finir ce tirage, je dirais oui. Cette, bon, il n'y a pas de menace nucléaire, je ne vois pas ça, non. Bon, maintenant que, y a, que les bombardements continuent sur l'ucre, ça, oui, très certainement. Mais d'un autre côté, il y a un manque de moyens qui commence à s'amorcer... Et aussi de la lassitude du côté de Vlad qui a vraiment envie d'arrêt. La mort c'est vraiment on arrête tout quoi. C'est euh, rupture, on fait table rase et puis on, on remet les choses en route de façon nouvelle. Donc je pense qu'il aura gain de cause. Et Zélie, ben, pff, bof, je vois un peu lâché moi. Hein. Il sort en ermite donc il sort assez seul. Hein. Démuni, voilà. Et puis, à mon avis, il doit y avoir de la lumière qui va être faite aussi, très certainement, euh, du côté du lucre, sur certains de ces agencements. On va mettre une dernière carte sur Zélie, savoir un peu son, son, son devenir. Bon, vous voyez, il y a encore des questions financières. Ah, C'est marrant, il y, a, il y a toujours les questions financières. Ah, décidément, ça ressort, hein. Le roi de bâton. Deux rois dans l'histoire. Bon, je ne sors pas tellement, Zélie. Hein. Si, éventuellement, ici. Ouais. Alors, les deux rois qui ça peut être. Hmm, deux autres pays. Mais c'est marrant. Vraiment, ça me donne vraiment l'impression qu'il va y avoir une réunion hein, de personnes très importantes et qui vont décider que, euh, que, que cette guerre, elle est, elle est trop lourde. Trop lourde financièrement, moi, je... Je vais reposer la question pour le, le devenir de Zélie. Vous savez qui c'est Zélie hein C'est le président de l'Ukraine. Hein je ne sais pas je si peux avoir... Euh... Mais il, il va y avoir des discussions. Hein ouais. Voilà, il y en a qui vont se mettre en route. Ils ne sont pas d'accord, mais il, il va y avoir justement des déplacements pour trouver une solution au conflit ou aux oppositions. Alors l'impression vraiment vraiment que Zélie il va être lâché quelque part l'étoile ouais, ouais. ouais l'impasse il hein, ya encore une fois l'impasse l'étoile et encore l'ermite décidément et c'est bien des questions financières hein. alors le devenir de Zélie donc il va avoir le choix Ouais mais bon bah il gagne pas hein. non non il gagne pas hein. on va lui donner des un, un choix un choix à faire voilà un choix à faire des potentialités et euh, pour moi euh, la carte parle d'elle-même hein. on pleure donc euh, ce sont des pertes donc pour moi il va devoir accepter de perdre euh, bah, une partie de lucre. alors je dis pas tout mais enfin une bonne partie quoi Regardez, il y a trois coupes qui sont renversées. Alors, est-ce qu'il y aurait trois, trois parties du territoire Pourquoi pas C'est bien possible. Et lui, alors, est-ce qu'il va aller en prison ou quoi Alors, lui, il y a des choses qui sont redistribuées. Non, non, je suis même pas sûre. Et tempérance Ouais, non, il va simplement, il va simplement être mis hors d'état, quoi. Voilà. Voilà. Alors, pour moi, c'est vraiment une redistribution, mais ça, c'est plutôt les redistributions euh, territoriales que je vois là, que je, que je sens. Hein, même si c'est une carte d'argent. Euh, et là, Zélie, pour moi, il va être, euh, il va être mis euh, voilà, de côté. Bon. Il va être mis de côté. Si ça se trouve, il va même disparaître. Là, c'est vraiment chagrin affliction. Hein. Et tempérance, euh, bon, bah, c'est euh, une carte vraiment d'apaisement. Hein. Bon, donc on va rester positif, mais moi je ne vois pas de menace nucléaire. Et puis de toute façon, je vous l'ai dit au moins dix euh, fois. Je ne vois pas de menace de bombe atomique en astrologie. Des explosions, oui, mais de la bombe atomique, non. Ce sont des aspects très particuliers que je n'ai pas. Bon. Ok. Donc voilà, c'est fait. Alors, alors, on va regarder pour le 24 septembre. Vous m'avez demandé <rire> euh, s'il allait se passer quelque chose ce jour-là. Alors, j'aime pas trop ce genre de questions parce que c'est vraiment difficile de de trouver un événement particulier, un jour particulier. Généralement, on arrive à trouver la période, hein, ou, voire le mois. Mais le jour, euh, bon, hein. bon. On va quand même regarder s'il y a des choses qui sortent. Alors, euh, en France, hein, donc on va regarder le Dixit. Est-ce que je vais avoir un événement particulier ce jour-là Dans quel domaine hein Alors. Alors, il y a une annonce. Ah, j'ai la carte de l'annonce. Bon, OK. Ah, on peut nous annoncer un truc ou alors une annonce en général. Alors, le 24 septembre, est-ce qu'il va y avoir quelque chose Alors, j'ai des questions financières. Là, c'est une petite souris qui dort sur son matelas de, de billets. Est-ce qu'il y a des choses financières Et là, j'ai un peu le vœu. Un vœu, un rêve. Ouais. Des souhaits. Ah, puis, il peut y avoir des questions financières. Ouais, peut-être. On va regarder Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier annoncé le 24 ou qui va arriver le 24 Une annonce financière ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai des choses électriques. Là, j'ai des gens qui sont un peu hypnotisés. Et là, j'ai des choses qui sont rapides. Bof, c'est pas... Euh, c'est pas parlant. Alors, j'ai deux choses, en fait. Soit une annonce... À propos de questions financières, soit une annonce, parce que j'avais l'annonce, hein, par rapport à des choses électriques. Mais il y a des gens qui sont hypnotisés. Alors là, il y a plutôt les personnes âgées. Et là, il y a un apaisement ou un soulagement. Ça, ça passe aux retraites, ça. OK bah écoutez je vois pas hein. est ce que c'est au niveau électrique pouf, pouf, je dirais peut y avoir des choses euh, des choses au niveau de des énergies enfin de l'électricité ouais ou là il y a des choses qui sont en préparation mais c'est pas c'est vraiment pas transcendant hein. alors est ce que ça peut être des coupures électriques parce que là j'ai quand même des choses euh, mauvaise, <rire> c'est moins qu'on puisse dire hein. Et là, c'est bien l'électricité Et là, c'est, ça, ça touche les foyers Alors, j'ai trois choses en fait J'ai les finances, j'ai les, les choses électriques Et j'ai quelque chose par rapport aux retraites Mais là, c'est plutôt un apaisement Ouais, non, bon écoutez, c'est pas euh, Non, c'est pas transcendant, hein. on va voir J'ai trois domaines possibles mais au niveau des retraites, tiens, c'est marrant, euh, c'est curieux, c'est comme si les choses n'étaient pas si mal que ça au niveau des retraites, il y a une espèce d'apaisement là, où, en plus c'est bleu, blanc, rouge, ils sont en train de, de faire des choses au niveau des retraites en France, alors pour info, sachez que la retraite ici, elle est à 67 ans quand même, donc euh, ne râlez pas trop, hein, encore. Bon. bon, ce qui se passe, c'est que les gens généralement, euh, ils négocient leur départ en retraite en avance, mais ils y perdent beaucoup, Enfin, pour être passé par la case entreprise, je sais comment c'est. Généralement, à partir de 62 ans, hop, on vous demande de dégager, mais en perdant donc en perdant 5 années. Enfin, ça dépend des générations, mais enfin bon. Généralement, les gens, ils y perdent. Donc, ne râlez pas de trop. Alors, j'ai quelque chose au niveau des retraites. Il y a un apaisement. Bon, bonne nouvelle. Voilà. Bon, c'était tout ce que je voulais regarder pour aujourd'hui, hein. Donc, ce sera une petite vidéo que je vais dans les tirages éclairs. Donc, pour Lucre, euh, la Russie, moi, je vois, je vois un truc qui s'arrête ou qui, qui s'apaise ou qu'il va y avoir des négociations. On verra bien. Et, mais ne vous faites pas trop de soucis. Je ne vois pas de, de bombes d'attaque nucléaire C'est plutôt les, tout ce qui est les bombardements sur Lucre avec toutes les catastrophes qui sont arrivées là-bas, les, les, les pertes humaines, les, enfin, bref, tout, tout, tout, toutes les horreurs d'une guerre. Ouais, ça ça, ça sortait tout le temps voilà, bah écoutez je vais vous laisser partir en week-end et eh bien euh, profitez on a encore un beau temps ici hein. il a fait une très belle journée hier, c'était mon anniversaire d'ailleurs j'ai eu un truc pour chauffer les pieds enfin c'est pas électrique hein. c'est juste une chaufferette mais sans électricité, donc c'est une espèce de coussin dans lequel vous mettez vos pieds pour vous tenir au chaud comme suis frileuse, voilà donc je l'ai là en ce moment Bon, <rire> je vous parle j'ai mis mes pieds au chaud donc prévoyez aussi couverture, etc., parce que, bah, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, il euh, n'y aura, de, de, euh, aura pas assez au niveau du gaz et au niveau d'électricité. C'est sûr qu'on va avoir un manque à ce niveau-là, avec toutes les conséquences à venir à ce niveau. Bon, bon courage à tout le monde, et puis à bientôt. Au revoir.